Dans un état de droit, euh, c'est vrai qu'il y a des trucs que nous, les filles, on peut pas faire. faire. Par exemple, on ne peut pas manger entier dans l'arbre. Ah, si tu concombre en public, les mecs autour de toi se sentent obligés de te faire des trucs de fou. C'est-à-dire que c'est un florilège de jeu de métaphore pornographique qui s'apprend qui ça va sur toi. Alors que toi, bon, bah, t'es juste horrible. Ah, puis là, ils te ton concombre, t'as l'impression que t'es devenu la rubrique de commentaire dans nos portes, quoi. Hein Puis pour peu de tremper ça dans un yaourt à la grecque. Ah bah là, c'est terminé, hein, là. <rire> Jackie de Jackie Michel, hein. Alors que je me disais, si un mec...